Cette vidéo s'adresse tout particulièrement à mon fan club féminin. Alors bon, les hommes ne partez pas, vous allez voir que vous allez également faire partie de l'affaire. Faites confiance à Emmanuel Pied et à son collectif féministe contre le, le viol. Les injonctions qui, qui, qui sont faites en fait, pour lutter contre le viol vous concernent. Néanmoins, c'est pour la préservation de la santé euh, bucogénitale des, des femmes. Française évidemment, on se conseille pour éviter de se faire violer en soirée. Je vous propose de les parcourir ensemble, le plus sérieusement possible, et euh, puis d'en discuter dans les commentaires. Voilà. Alors soyez réaliste, euh, donc première injonction, soyez réaliste. Souler une femme, ce n'est pas une technique de drague, c'est une technique de viol. Alors, déjà les techniques de drague, c'est discutable. Je l'ai fait, en, je l'ai fait en son temps justement les, les discuter, les remettre en question. Technique de viol, je, je... Enfin, qu'on m'explique ce qu'est une technique de viol. Mais alors, il y a quelque chose qui m'intéresse plus que la discussion euh, sémantique, technique de drague, technique de viol. Ce qui m'intéresse plus, c'est l'idée que l'on puisse saouler une femme contre sa volonté. Alors, moi, ce que je sais, c'est qu'on peut gaver un canard. Ou une noix, si on préfère le foie gras d'oie au foie gras de canard. Donc, on prend un entonnoir on met un élastique autour de la gorge du canard ou de l'oie, on lui fait ingérer 5 ou 6 fois la, la, la quantité de graines qu'il aurait ingérées tout seul, on fait ça pendant quelques mois, et puis ça lui pète le foie, et ça fait du foie gras. il serait possible, alors on ne sait pas comment ça se passerait techniquement, mais enfin, il y a, il y a beaucoup de faits historiques dont on n'a pas forcément les données techniques, hein, on n'a pas toujours les plans, il serait possible de saouler une femme. C'est-à-dire qu'une femme adulte serait traitée en mineure perpétuelle, qui aurait fait allégeance à une autorité supérieure masculine, et en fait, une injonction d'un homme à prendre un verre, elle prendrait son verre un petit peu, euh, finalement, euh, voilà, euh, comme ça, obéissante, pardon, euh, obéissante, euh, sans euh, capacité à s'autorégir, euh, sans discernement. Moi je trouve que cette, cette faculté, cette habitude même des collectifs féministes à traiter les femmes en mineurs perpétuels et les hommes en, en, en, en éternels coupables, bah, non seulement on se demande sur quelle exoplanète ils vivent parce que ce n'est pas ce que j'observe tous les jours, mais en plus finalement quand on, a, quand on, quand on comprend bien l'ensemble du, du, du syllogisme, c'est très insultant pour les femmes. Deuxièmement, soyez précis. Si vous venez en aide à une femme, n'en profitez pas pour la violer ensuite. Troisièmement, ménagez vos efforts. Il ne faut jamais se glisser sous la porte. Alors, c'est crescendo, hein. accrochez-vous à vos baskets. Il ne faut jamais se glisser sous la porte ou escalader la paroi des toilettes, ni bondir d'un coin sombre sur une femme. Donc on imagine bien que le, le, le Soudanais, euh, l'Érythréen, l'Afghan ou le Nigérian... Et encore il y a 24 ou 48 heures à enculer une fille au fond d'un parc en pleine ville en, en Alsace-Moselle. Oui, oui, allez voir sur internet. Euh, maintenant, c'est tellement régulier que les médias n'en parlent plus. Ça fait le bas de la page. Ça, ça atteint à peine la ligne de flottaison sur les portails internet. Ça fait les pages intermédiaires. Ça fait l'effet divers des journaux. Mais il y en a encore une il y a, il y a 48 heures. Il est, évidemment que, il est évident que le Nigérian, avec sa courge bien pleine, va prendre la peine de, de lire en fait les injonctions d'Emmanuel Piet du collectif et se souvenir de, de ne rien escalader donc il ne va pas escalader la porte des toilettes, il va simplement l'attendre tout simplement gentiment sur un banc dans un, dans un, dans un parc donc il la remercie du, du conseil 4. Prenez soin de vous si l'alcool fait de vous un violeur ne vous alcoolisez pas, ne violez pas oui bon bah ça évidemment euh, il ne... alors ça c'est un des deux conseils pas trop con finalement sur la dizaine il y a le 4 et le 9 qui sont, assez, qui sont les deux euh, ayant, ayant rapport à l'alcool et qui sont finalement les plus sains d'esprit, enfin ceux qui témoignent le, le moins d'une espèce de décalage maladif et structurel de ces gens avec la réalité. Effectivement, si l'alcool vous rend violent, bah, buvez moins. Si l'alcool vous rend entre, sur n'en prenez pas. À la limite, c'est presque celui qui fait le moins, le moins débat. 5. Faites-vous un mémo. Donc, attends Emmanuel... Moi, je, tu me dis quelque chose, moi, j'obéis. Regarde, je prends mon carnet, je prends mon stabilo et je note. Alors, tu me demandes, Emmanuel, si une, si une personne est endormie ou inconsciente, elle ne désire pas de sexe, ne violez pas. Voilà. C'est soit drôlatique, soit tragique. C'est-à-dire, soit on se dit, ces gens vivent vraiment dans une réalité virtuelle, sans plus aucun point de contact avec la, la, la sereine quotidienneté des gens normaux. Soit on se dit ces gens témoignent de situations réelles, mais alors qu'a-t-on fait à la France pour que ces situations réelles existent C'est-à-dire qu'est-ce qui a merdé cognitivement, du point de vue de l'éducation nationale, du point de vue de la cellule familiale, du point de vue de l'immigration pour qu'aujourd'hui, il y ait des, des, des corpus, des groupuscules d'hommes en France qui confondent une femme endormie et une femme consentante. Et je, encore une fois, j'hésite, je titube, sans faire de mauvais jeu de mots, entre le drôle et le tragique. Mais, encore une fois, je vous ai promis que ça irait crescendo, donc là, on rentre dans, euh, on rentre dans euh, les conseils, les injonctions les plus imaginatives du collectif féministe contre le viol. Utilisez le système POT, c'est la numéro 6. Si vous n'êtes pas capable de vous empêcher d'agresser les gens, donc là on parle quand même à un criminel violeur en série qui aurait la conscience réfléchie et réflexive de savoir qu'il le fait et qui donc se mettrait de lui-même, un petit peu comme un boulet s'automodérerait sur un forum ou sur une page YouTube, et eh bien le criminel potentiel se mettrait de lui-même des barrières afin de, de, de, de ne pouvoir finalement euh, céder à ses pulsions. Demandez donc à une amie de rester avec vous pour vous en empêcher. Ne violez pas. Donc effectivement, c'est bien connu, le mec qui a envie de braquer une banque demande à un ami de l'en empêcher en permanence. Le mec qui a envie, dans un stade de foot, de péter la gueule à l'arbitre demande à un ami ou une amie, hein, évidemment, au point, E et toujours avec l'inclusivité, euh, c'est à, à ça qu'on les reconnaît, en fait. Hein. C'est comme la phrase de 50 ans après Odiard, on dirait, euh, vous savez, vous vous souvenez, hein, les, les, les, les cons... Euh, c'est à ça isos c'est à ça qu'on les reconnaît. On dira dans 50 ans, euh, l'écriture inclusive, c'est à ça qu'on les reconnaissait, je pense. Donc, euh, en fait, donc voilà, donc un, un, un dispendieux compulsif doit demander à, à son ami de l'empêcher de, de, de vider le compte. Un parieur fou doit, doit demander à son ami de l'empêcher d'aller de, de, de au casino. Un, un obsédé sexuel doit vivre toujours, dans, finalement, avec une, une, une un auto-modération auto par ses pères. Faites au plus simple. Pour savoir si une personne désire une relation sexuelle, demandez-lui. Donc là, effectivement, euh, on voit, Emmanuel, que tu n'as pas vu le loup, quand même, depuis un certain temps. Parce que, bon, depuis les années 50 ou 60, les choses ont un petit peu changé. Et aujourd'hui, a fortiori dans une société latine avec des restes de, de, de catholicité. Hein, il en est différemment dans une société nordique protestante ou aux États-Unis, dans, dans une société anglo-saxonne. Mais chez nous, en réalité, quand tu demandes à une personne de consentir verbalement à une relation sexuelle, elle ne va pas se produire, la relation sexuelle, parce que, par définition, le, le, le, le pauvre type qui céderait à cette injonction perdrait toute qualification virile. Il serait tout de suite pris pour, pour une espèce de fiotte. C'est extrêmement désérotisant. 8. Portez un sifflet. Si vous craignez d'agresser quelqu'un par accident, donc là, encore une fois, même syllogisme, même sphère mentale que le 6, ça serait toujours le criminel potentiel, le violeur potentiel, qui aurait la conscience réfléchie, ou réflexive, je ne sais plus comment on dit en philosophie, l'un ou l'autre, de se savoir potentiellement dangereux avec sa bite, hein, un petit peu d'avoir, d'utiliser sa bite comme une arme, et finalement de donner à ses amis un sifflet, donner à la personne qui vous accompagne un sifflet pour qu'elle puisse appeler à l'aide. Donc là, je, je sens que la scène n'est pas très claire dans votre tête et je vais vous aider à la, à la rendre plus claire. Vous êtes, vous avez les balles en feu, voilà. Vous avez les pastèques pleines. Vous sentez que ce soir, vous êtes sur le point d'agresser sexuellement n'importe qui. C'est-à-dire que là, vous, vous ne faites plus qu'à, il n'y a plus de discrimination, vous ne faites plus qu'à la limite de, de, ce que, de ce que vous avez trouvé. Vous allez sortir quand même, car bien sûr, il est interdit d'interdire, mais vous allez sortir avec des gens qui auront le rôle explicite de vous calmer. Mais comme ils ne seront pas en mesure de vous calmer, car vous avez vraiment la, la bite en feu, vous allez leur donner un sifflet, afin que, comme dans Tintin et les Dupont, ils se mettent à siffler en pleine rue, et que les, les policiers arrivent et escortent votre ami avec, la, avec les, les, les pastèques en feu, afin qu'ils se la trempent dans l'eau glacée. Quoi. Donc, soit Emmanuel... Est vraiment vraiment très très fan de Tintin et pense que les Dupont arri vont arriver. Soit Emmanuel et ses consoeurs vivent vraiment euh, sur sur une autre planète quoi. Enfin on imagine mal le Nigérian du parc euh, avec enfin acheter des sifflets euh, à l'épicier du coin et les filer. Enfin ne sait même pas où ça s'achète des sifflets d'ailleurs sur Amazon et les filer à ses potes Comoriens. Et on imagine mal les, les, les Comoriens se mettre à siffler comme ça la nuit, en, en, en plein parc, en plein Strasbourg, en plein Paris, en plein Saint-Saint-Denis, en plein Nice, en plein Toulouse, pour appeler euh, les, les forces de l'ordre, parce qu'il y en a un qui est en train de lui, de lui dévisser l'opercule euh, sur un tronc d'arbre, quoi. Ici, en Italie, où je me trouve, dans tous les cas de viol récents, ils n'ont pas sifflé. Ni avec leurs doigts, ni avec un sifflet, ni avec leur bite, euh, ils s'en sont abstenus. Après, on... Je sais pas, il y a peut-être une collusion d'intérêt entre Emmanuel et un fabricant de sifflets, on, bon, on imagine. 9, alors le 9 est le moins bête des, des 12, enfin des 11, avec le, avec le 4, je vous avais prévenu. Soyez très premier degré, si vous payez un verre à une femme, elle comprend que vous lui payez un verre, c'est tout. Alors on pourrait, euh, on pourrait nuancer. En réalité, l'acceptation de boissons alcoolisées est le plus fiable, ou le moins peu fiable de tous les signes infraverbaux. Je l'ai déjà dit sur Twitter, ça m'a été beaucoup reproché, c'est notamment ce qui a motivé. Le collectif a-t-il fait partie de cette euh, ligue, de cette pétition liguée contre moi qui m'a fait exfiltrer de la télé Je ne sais pas, je vérifierai, je vous avoue que j'aurais dû penser à le faire avant. En tout cas, voilà, ce, cette, ce rappel de bon sens, hein, que le, finalement, au milieu de tous ces signes infraverbaux que lhétéro de base saisit mal et comprend mal, finalement, l'acceptation de boissons alcoolisées est, est peut-être le moins mauvais. Hein, bien sûr qu'il y en a plein d'autres, il, il y a la lecture des signes, du langage corporel, des inflexions de voix, des regards, mais ça demande beaucoup de subtilité qui manque un petit peu à, au mec de base. Donc finalement l'alcool étant le, le moins mauvais, mais bon là manifestement il ne faut pas en tenir compte puisque rappel du conseil numéro 7, il faut demander explicitement à une femme de consentir à une relation sexuelle. Donc encore une fois. Ceux qui disent féminisme idiote utile, pas ben moi bien sûr, hein. moi je n'ai pas encore le compte en banque me permettant de le dire, ça viendra, mais ceux qui disent comme Zemmour par exemple féministe idiote utile, et d'autres féminisme idiote utile car vous favorisez l'extension de la raison marchande, on voit évidemment que des startups. Euh, américaine, de la côte ouest, et puis d'autres pays euh, qui sont en proue, en, pro, en poupe ou en proue d'ailleurs, c'est quoi la vente du bateau, de, de, de, de cet univers des start-up, ont déjà proposé des services payants de contractualisation, où en plus de faire la rencontre en ligne, au moment fatidique d'enlever la culotte, il faut euh, évidemment appuyer sur un bouton de l'application manifestant avec une empreinte digitale, que les deux sont bien, euh, bien d'accord, contractualisation à l'anglo-saxonne, à la protestante, avec évidemment toujours un petit billet à se faire à la clé, hein, parce qu'il y aura évidemment une commission, j'imagine, qui sera prélevée directement sur votre CB pendant que vous mettez votre capote, quoi. 10. Soyez honnête. Si vous avez l'intention d'avoir des relations sexuelles avec une femme, avec qui vous sortez, sans tenir compte de ce qu'elle ressentira, dites-lui directement qu'il y a toutes les chances pour que vous la violiez. C'est beau d'ailleurs, que vous la violiez. C'est un conjonctique. Comment ça s'appelle ce, ce temps Dites-moi en commentaire comment s'appelle ce temps Que vous la violiez Un subjonctif, pardon. Bah oui Bah oui euh, Momo et ses copains vont effectivement, quand ils vont sortir avec Kevina et Samira au KFC le samedi soir, lui dire écoute, monte dans ma Benz, ou monte sur l'arrière de mon, de, mon, de mon scooter, mais sache que il est possible que tu rentres ce soir ayant été, ayant, ayant été violé. Mais euh, ça ne doit pas te dissuader néanmoins de venir te divertir avec mes amis, moi-même, en survêtement, là, euh, sur le banc euh, à côté. Voilà, voilà. Bon, puis le conseil numéro 11, parce que manifestement, il y avait un petit peu de papier en plus à remplir sur la, sur la page, est évidemment, alors ce ne serait pas un conseil visant à réguler l'importation massive d'une catégorie d'hommes euh, avec les pastèques un peu pleines et aucune, aucune occasion de légitime de se léviter dans une société hyper gamme où ils n'ont ni place ni perspective économique. Non, non, c'est juste, ne violez pas. C'est-à-dire, euh, logique incantatoire, euh, c'est un petit peu comme, euh, ça serait l'équivalent laïque des homélies catholiques. Voilà, on le lance, ça ne mange pas de pain, on, on pose ça là, comme je lis beaucoup en ce moment sur Internet, on m'envoie des liens, puis on me dit, je pose ça là. Donc, Emmanuel Piette, peut une, une, c'est peut-être la meuf de Yann, non Faudrait vérifier. Peut-être qu'il aime les cougars, ou sa mère, on ne sait pas. Euh, ne violez pas, voilà. Au cas où euh, ça vous aurait traversé l'esprit comme ça avant de sortir de chez vous, ne violez pas. Je m'apprête à rentrer en France. Je m'apprête d'ailleurs à aller chercher pour un ami un, une cartouche de cigarettes Malboro, puisque les cigarettes sont moins chères ici qu'en qu France. Et je suis donc fort de ces conseils. Et je vais tenter de m'abstenir sur les dix minutes à un quart d'heure que je passerai dehors. Je vais tenter de m'abstenir de violer les gens. Hein, et euh, je vais distribuer des sifflets à tout le monde sur mon passage. Voilà. Donc, si vous entendez dans les journaux demain qu'un immigré français en Italie a été victime de coups de sifflets, eh bien vous saurez que euh, je n'ai pas pu résister en, en dépit des injonctions du collectif féministe contre, contre le viol.